Hmm. Le monde tel que nous l'avons connu jusqu'à présent n'a aucun avenir. Soit il va s'effondrer, soit un saut évolutionnaire va s'opérer dans notre espèce, ce qui la rendra capable de prendre soin, enfin, de notre planète et de protéger les êtres humains et non-humains qui y vivent. Cette évolution de la conscience ne viendra pas simplement de belles idées. Elle ne proviendra pas non plus des organisations centralisées qui gouvernent aujourd'hui le monde. J'entends les États, les, euh, les administrations, les grandes entreprises, euh, les armées, les religions. Ces structures, pilotées par quelques-uns, ont une intelligence collective très limitée, car elles concentrent leur gouvernance sur un tout petit nombre de décideurs. Nous avons aujourd'hui les moyens techniques et intellectuels de construire une intelligence sociale nettement plus performante, une intelligence sociale augmentée avec un Internet réellement distribué. Nous pouvons donner vie à de nouvelles nations qui transcendent les vieux territoires géographiques, où chacun participe à la gouvernance à la fois locale et globale. Nous allons bientôt activer des monnaies bien plus évoluées que l'argent, qui vont permettre de donner naissance à des économies de la compassion plutôt que des économies de l'extraction. On va explorer toutes ces questions ensemble dans cette chaîne YouTube. Je vais partager avec vous mes conférences, mes recherches, mes questionnements, mes réflexions et puis peut-être plus encore la vie expérimentale que j'ai choisi de mener. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos réflexions.